Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où trouver un cours d'auto-formation à la recherche documentaire. Rendez-vous sur votre ENT, puis dans l'onglet « Pédagogie », cliquez sur « Cours en ligne Moodle ». Vous avez accès à un cours spécialisé intitulé « Méthodologie de la recherche documentaire en ». Sur cet espace, votre pays vous donne des informations via des cours, des exercices et des tutoriels sur comment débuter votre recherche, comment choisir ses sources, une présentation de votre BU et de ses services. Comment utiliser le catalogue. Découvrir les ressources numériques. Évaluer l'information. Le plagiat. J'attire votre attention sur ce cours, qui vous permettra d'éviter les pièges du plagiat en apprenant à vérifier et à citer vos sources avec brio. Apprendre à écrire une bibliographie avec les outils et les conseils des bibliothécaires. Et enfin, faites le test pour voir si vous avez tout bien retenu. Pour toute question documentaire, vous pouvez nous joindre via le formulaire de contact sur le site de la BU. Et pour toute demande de formation à distance, vous pouvez contacter votre référent formateur par mail. L'annuaire des formateurs est disponible sur le site de la BU dans « Service Formation à la recherche documentaire ».